Alors dans ce programme, moi j'abène la dimension du, du leader coach. Ce sont deux notions qu'on n'associe pas forcément, mais c'est qu'elles ont en commun, de mon point de vue, c'est la notion de découvrir et développer le meilleur de soi. Encore faut-il euh, peut-être euh, concrétiser ce que c'est le meilleur de chacun d'entre nous. C'est peut-être un, un soi rêvé, mais c'est aussi des notions telles que euh, quelles sont les valeurs qui m'animent, quelle est ma vision du monde euh, comment est-ce que je projette euh, ma participation à, à un monde meilleur mais ça passe par euh, vraiment une connaissance concrète de, de ce qui fait au fond que je suis une personne unique d'abord et qu'ensuite euh, je, je peux me développer et par la même aider les autres à se développer je crois que c'est un des, des thèmes essentiels du leader coach puis je suis très euh, concernée par le fait d'agir concrètement c'est-à-dire que si l'on veut inspirer les autres, euh, nous avons besoin d'être nous-mêmes extrêmement attentifs à ce qui nous porte et de vivre vraiment en co cohérence, en congruence avec ce qui est essentiel euh, pour nous. Et c'est ça, me semble-t-il, être quelqu'un d'inspirant, mais aussi quelqu'un qui concrètement emmène les autres, euh, pas à pas, vers une intégration de, de ce qui est le meilleur d'eux-mêmes.